Miyar est le nom d'un village palestinien détruit en 1948. J'ai choisi pour cette vidéo un poème de Mahmoud Darwish qui s'appelle La nuit du hibou et qui raconte justement la fuite de sa famille vers le Liban pendant justement cette guerre en 1948. Je faisais également une photo de, de Tamino Tsani qui a été prise dans le village de Miyar. C'est un cactus qui marquait en fait les frontières du village avant. J'ai demandé à Fahed Khalabi, qui est un artiste plasticien syrien, euh, de lire le texte de Marc Darwish. Et du coup, j'ai euh, rassemblé un peu les trois euh, en utilisant des effets qui, pour moi, sont assez suggestifs, justement, de, de cette mémoire, de ce lieu qu'on essaie de se représenter, de se réapproprier. Thank you